Ah bonjour Kilian, Julie n'est pas là Non mais elle devrait pas tarder, on doit se voir pour parler d'un truc. Bon c'est pas grave, je reviendrai tout à l'heure. Oh JP, JP, JP, attends, euh, puisque vous êtes là, quelles compétences je pourrais faire valoir pour faire une VAE Toi Une VAE Le montage vidéo, ça je sais faire, influenceur sur les réseaux sociaux, c'est facile Mais Kilian. Enfin, une VAE, Validation des Acquis de l'Expérience. Désolé de te le dire, mais tu n'en as pas d'expérience. Attention JP, hein, je peux pas te laisser dire ça. Moi je sais faire des tas de trucs. Euh, certainement, mais tu es en alternance chez nous. Et alors En alternance pour passer un diplôme. On commence déjà par l'obtenir avant d'envisager de faire une VAE. Regarde, sur le site de Transition Pro Île-de-France, ils disent qu'une formation VAE, ça s'adresse aux employés du secteur privé et ça peut se faire en dehors du temps de travail. Donc ça pose pas de problème avec ce que je fais ici. Mais tu es encore en formation pour passer un diplôme qui validera tes acquis futurs. Donc, tu ne vas pas solliciter une VAE pour valider des acquis que tu n'as pas encore pour, soi-disant, passer un diplôme que tu auras une fois ta formation terminée. JP, t'es difficile à suivre. Hein. Mais en tout cas, une VAE, c'est 2000 balles. Alors, je sais pas toi, mais moi, ça m'intéresse. Mais client Anne Là, n'est pas la question. Une VAE est une vraie démarche accomplie pour la reconnaissance de son expérience. Tu ferais mieux de passer ton temps à te former plutôt que de tirer des plans sur la comète. Bruno Quoi Bruno Il voudra partager les 2000 euros avec moi. C'est sûr Bon, Jean-Philippe, bonjour. Vous n'avez pas vu Kylian On devait se faire un point pour parler d'un plan de com'. faut que je vous raconte... Ça reste entre nous, par contre, hein Vous pouvez me faire confiance, Julie. Bruno a voulu solliciter un projet de transition professionnelle pour devenir médecin. Je ne sais pas ce qui lui passe par la tête, mais il m'étonnera toujours. <rire> Bruno. Mais attendez. Vous croyez qu'il est possible d'associer une VAE avec un projet de transition professionnelle euh, Oui, peut-être. Pourquoi vous me dites ça Parce que... Euh, y en plus Bruno... Ça va faire des étincelles, croyez-moi